Eh bien, tout à fait par hasard, tout à fait par hasard, euh, j'avais connu lors d'un autre concert une dame qui m'avait invité pour le concert de Marvella. Et comme je n'ai pas pu aller à ce concert, le lendemain du concert. J'ai envoyé un mail à cette dame, puis lui disant de m'excuser de ne pas avoir pu assister à ce concert. Et, et voilà. que, Alors, je, je, il paraît que c'était magnifique. Et je dis Mais j'aimerais bien qu'un jour, euh, on puisse faire venir monsieur Vela jouer sur la place Lemens. Et comme ça, un peu. Tu sais, ici, il y a beaucoup de police qui passent et tout ça. Et je voulais remplacer. Les voitures de police par la musique. Pourquoi j'ai choisi de jouer dans des lieux publics ben justement pour apprendre à aimer. Parce que dans les lieux publics, il euh, euh, y a parfois euh, de la tristesse, il y a parfois de la souffrance, il y, y a de la violence, il de la misère, il y a aussi de la joie, il y a aussi des belles choses, mais il y a des moments difficiles. Et donc il faut apprendre à aimer tout ça, toute cette humanité qui parfois est brutale, agressive, c'est pas toujours ça. Parce que quand j'étais un petit enfant, il y avait beaucoup de violence chez moi, beaucoup de coups, beaucoup de cris, voilà, ouais. Tous les jours je me, je me demandais si j'allais voir ma mère vivante tellement bon, c'était violent, sans parler de tout ce que je pouvais entendre et recevoir. Donc il y avait un piano dans mon enfer et le piano c'était un peu un refuge. Ça m'a permis de pas entendre les, les cris des adultes.